Aujourd'hui, aux enfants, pour le repas de Noël, nous leur proposons salade de mâche avec ses pignons de pain, toast de chèvre chaud au miel, aiguillettes de canard marinées au sec, poêlée de légumes et pommes de terre façon duchesse. Ensuite, petit fromage, île flottante et pour la surprise de Noël, un petit chocolat. Pour le repas de Noël, on fait un repas un peu plus élaboré mais on tient compte avant tout du goût des enfants. Les menus sont élaborés tous les mois, on se réunit, il s'agit d'un groupe de travail composé de cuisiniers volontaires et de moi-même et on établit les menus du mois suivant. Sur le bio, donc il faut savoir qu'on ne prend que du bio local. On sert 4300 repas par jour, ce qui fait plus de 500 000 repas par an et toutes les écoles ont le même menu et les mêmes produits.